Tipou les gens, aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui me tient à cœur et c'est le sujet qui fait que bah, j'ai pas vraiment tourné euh, ce dernier mois et demi. Le fait que j'ai pas tourné ce dernier mois et demi, ça tient à deux choses. La première, j'évite de faire des vidéos quand je vais pas bien, en fait, pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que c'est bah, difficile de bosser quand on va pas bien. Et la deuxième, en fait, c'est que si je vais pas bien, vous le voyez. Et l'autre raison, l'autre raison, c'est qu'en fait... Euh, souvent en ce moment, et j'arrive pas encore, j'arrive pas à savoir pourquoi, j'arrive pas à le cerner. S'il y a des camarades vidéastes qui ont la même chose, n'hésitez pas à me, genre, prendre un petit peu de votre temps si vous avez envie pour me dire si vous avez un petit peu euh, des clés de compréhension là-dessus. Mais la deuxième chose, c'est que en fait, ben, souvent ça me fait peur. Ça doit tenir à mes sujets, ça doit tenir à la pression que je me mets probablement, le fait que ben, je fais pas juste des vidéos pour divertir ou me divertir, mais que je fais des vidéos pour donner des clés de compréhension, enfin, apporter quelque chose en fait. Et j'ai vraiment, je, je me mets vraiment cette pression où pour moi, j'ai pas le droit de me louper, j'ai pas le droit de dire n'importe quoi, bien évidemment, c'est important la façon dont vous allez recevoir en fait ce que je fais. Et... Je sais que, avec à peu près toutes mes vidéos, ça a déjà, il y a toujours eu un moment où je me suis mal fait comprendre, où il y a quelque chose qu avait pas, que j'avais mal expliqué, ou qui était expliqué d'une façon qui avait fait que ça avait été reçu. Euh, pas, pas comme ça avait prévu, pas, pas comme je l'avais imaginé, en fait. Et... Euh, et voilà, Et du coup, chaque fois que je fais une vidéo, je me demande, bon, t'avais envie de parler de ça, mais est-ce que c'est vraiment pertinent Est-ce que les gens ont envie de, de voir ce contenu Et je sais que je m'autorise pas nécessairement non plus à faire des trucs légers. Je sais que j'avais prévu de le faire, ça fait un an, peut-être un an et demi que je m'étais mis des, des, des listes de, de sujets légers à faire, entre guillemets. De, de trucs qui seraient plus marrants à faire, où il n'y aurait pas cette pression en fait, où j'aurais un, un droit à l'erreur tout simplement parce que l'erreur serait pas, serait pas du tout importante, on s'en ficherait complètement de se viander, et, euh, et de faire des choses genre juste quelque part divertissantes. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie que les gens qui se sont abonnés à cette chaîne, donc vous, je, je sais pas si vous cherchez du, re, du divertissement, je, je sais pas si vous vous attendez à ce que je fasse des trucs genre, léger, qui, qui serait juste, genre, je sais pas, moi qui parle d'un jeu vidéo, d'un truc que j'ai aimé, ou, ou de n'importe quoi, que je fasse des vlogs pour dire autre chose que, oh là là, ça va vraiment pas bien, j'arrive pas à faire d'autres vidéos, je fais un vlog, donc, euh... Voilà, je ne sais pas si, si vous êtes en attente de ce genre de contenu ou même si vous n'êtes pas en attente. Si c'était, si c'est un contenu que vous regarderiez pas forcément, mais que vous ne diriez pas, bah du coup, Youfi, enfin Tippy, c'est en train de devenir n'importe quoi. Je vais arrêter de regarder. Je ne sais pas. Voilà, c cette vidéo va pas très loin. C'est probablement le seul truc que je vais être capable de monter aujourd'hui, mais je vais vraiment me faire violence pour tourner et essayer de, de me mettre sur, euh, sur cette espèce de, de planning de une fois tous les 15 jours le mercredi, c'est mmh. que je sais pas si je suis capable d'y arriver, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'être d'être fonctionnel, de, de, de vous amener des choses, etc. Mais, euh... Mais ouais, c'est pas, pas, euh, pas toujours évident. Euh, comme d'habitude, euh, les commentaires c'est chou, enfin si c'est des commentaires chou et, euh, et partager la chaîne, il faut qu'on touche plus de monde, il faut qu'il y ait, il faut que... Je veux dire, YouTube c'est un peu comme un gigantesque, un gigantesque auditorium, donc plus il y a de gens qui voient les vidéos, et, et plus le contenu il touche de gens, et bah, du coup au final... Euh, C'est mieux. <rire> voilà, désolé de, de... Ah, tout ça. Des bisous, petit fruits.